Coucou YouTube Tu les vois, toutes ces ordures qui jouaient la STG J'ai remis le k à jour. Et qu'est-ce que je fais pendant une jolie game de solo Caldera Je montre à qui est le vrai boss. Régale-toi, like, commente, bisous. Je, je sais même pas combien de temps que ça fait que j'ai pas fait une, une solo en mode vrai solo. Ça manque l'hôpital quand même. Il avait rien de mieux que l'hôpital quand même. C'était pas le, me le meilleur spot de l'hôpital. Peu importe le nombre de mecs qui tombaient, tu pouvais toujours t'en sortir. C'était incroyable. C'était vraiment le spot parfait. De toute façon, si c'était pas le spot parfait, je pense que la, la game, la seule game des worlds qu'il y a eu en Europe, elle serait pas finie à l'hôpital, tu vois. T'es pas sérieux, gros Tu, tu campais ça Alors ça c'est vilain de faire ça Ah t'y est pas beau, qu'est-ce que je pourrais prendre Vas-y, je prends ça Et on va sur le deuxième colis, on va prendre autre chose Que Tu me vois à travers La qui ouais, c'est ça. On va te faire une baguette, gros. Vous savez que, une fois que j'ai fait une session Apex, je suis trop content de retourner sur Warzone. Là, je, genre, je suis trop content de jouer à Warzone. Je pense que je vais gagner dans le plus grand des camps, chat. On, On va aller fumer du pangolin. Apparemment, il y en a un là. On va aller voir. T'as un spec. Euh, j'ai que 3 kills. Déjà un spec, c'est surprenant. Je, je vais aller choper ça aussi sur le chemin. <rire> ça c'est pas la bonne idée de faire ça avec un mec qui a des réflexes. J'ai la YM trop posé. Je suis trop chill ce soir chat. Je suis bien, je suis bien trop chill. Ça va, ça va être trop cool la soirée. On va défoncer tout le monde. On va passer une bête de soirée au max. Je crois que j'ai vu un mec sur le côté. C'était rapide à abandonner lui hein. J'ai tellement pas l'avantage Là ça a failli être très très compliqué quand même hein. Il avait, il avait 100% la hauteur, j'avais 100% pas l'avantage. Tu les vois avancer avec, avec leur manette gros. Ils avancent, accroupis, capteur cardiaque. En fait, j'ai trouvé un feeling avec le K31 depuis quelques temps Où j'ai plus trop besoin de viser Enfin, je suis quasiment certain de savoir quand un oscope va passer ou pas Je dirais qu'il y a quand même une chance sur deux à chaque fois Mais je sais pas, je sais pas comment vous dire Des, des fois, ils sont euh, le feeling est si bon que tu sais que ça va passer C'est comme ça que j'en ai calé autant, là, dernièrement Depuis hier, j'arrête pas d'en mettre à. Ça ceux qui veulent aller taper une grosse soirée, un gros apéro et tout. Ils peuvent. Moi je suis obligé de me de, de reposer un peu de main vu qu'on a le tournage, tu vois. Désolé Lisa. cheater juste better bitch on joue chill on confirme chaque kill pas d'erreur bête Et t'as le secret pour faire une bonne game ça... Petit headshot, mais j'étais trop loin du coup euh... C'est pas la zone où il faut se retrouver ici. Hein. Par contre, il y a eu un backstab, deux backstab, trois backstab, quatre backstab, cinq backstab, six backstab. Il reste 21 joueurs sur la map. La map est quand même grande. On va quand même, on va quand même se dire entre nous. Que c'est ouf à quel point ils sont bien informés les mecs. Hein. 30 secondes chat. Ça dure, dure vachement longtemps les flammes. Comment il savait que j'arrivais par là Voilà. Pourquoi tuer ce mec, chat T'as juste à voir tout ce que ça m'apporte derrière. Par contre, on en parle du jeu là qu'il a comme ça a une arnaque, Il y a une arnaque chat, le mec là il sait, voilà, j'avance par le bord de map sur la hauteur, ça me laisse une certaine idée, une échappatoire, un peu extrême mais échappatoire quand même, je vois qu'il y a une casse orange au bout, ça a pas été fait, je pense que je suis plutôt safe. Ça prend pas. Il a pas pris, c'est passé à travers. C'est putain de passer à travers. Clippé chat, clippé. C'est passé à travers. Il me reste 12 secondes. Est-ce que je tente de tomber dessus Ou est-ce que je la joue safe Putain. Quel choix de merde. 8000 dollars, c'est top. Colis qui tombe par ici. Je le prends, je prends quoi Je prends quoi Je prends mes armes de tout à l'heure. J'y retourne, je tue lui, je tue euh, le deuxième. Allez, go. Un sniper, côté... De... Il est crack, il devrait plus me toucher. Lui, il est encore au courant de où j'arrive. Il reste deux balles pour y arriver. Une balle, c'est maintenant. Ok, je peux pas aller récupérer mes armes. J'ai plus de shield. Y'a des mecs qui campent un peu partout. Ok, toi t'es toujours là-dedans. Est-ce qu'il y en a un là-dedans Non, j'ai pas l'impression. Ce qui veut dire que théoriquement, si je mets la voiture comme As... Ok. On s'éloigne bien de la bonbonne de gaz qui est par terre. On freine. T'as plus de balles. J'ai encore pris bien cher pour euh, juste pour un fight à la con de merde. Faut que je joue avec tous mes avantages. Si je, si je veux pas mourir dans cette partie. Donc on utilise tout le stuff qu'on a à disposition, chat. Et là maintenant le mec il nous a cassé les couilles. On est full avantage. Je suis armé, j'ai du shield, j'ai des balles de snipe, j'ai une voiture. Et lui il a pas. Il a balancé une frappe ce fils de pute. C'est bien joué. C'est malin. Hein Montre-toi. Ok. 17 kills. J'ai 5... 5 spectateurs. Je suis plutôt bien. Je... je garde la hauteur et je fonctionne par déduction. Il y a sûrement un mec électrique, voire deux. Il y a forcément un mec derrière moi, vu qu'on est 5. il y a forcément peut-être un mec dans la petite maison. Moi, je miserais quand même sur le fait qu'il y ait quelqu'un... Ok, donc. Le mec électrique derrière se montre. Shot. Un truc chat Ça c'est salaud C'est salaud et extrêmement bien joué Il vient de me priver de ma seule cover C'est à dire ma voiture Ah et c'est ce genre de joueur là D'accord Putain, il va. Je vais prendre un full STG, les gars. Je vais changer de langue. Du coup, là, je joue sur une petite bordure. Je mise juste sur le fait qu'il me tire pas dessus les deux exactement en même temps. C'est du plein open. C'est le mec sur qui j'ai tiré. Je vais jouer là. Je vais jouer derrière sa tarro à la con. Il joue bien Yes Je me doutais que l'autre finirait par sortir Mais je pensais pas maintenant Tu vois Pas évidente cette partie Pas évidente Face au STG, nous résisterons. Nous, la commune sniper, on va continuer de niquer. Ces enculés qui jouent à la STG, ils ont choisi la simplicité parce que c'est des enculés.